Invitez-moi Oui bah deux secondes <rire> Oh la la Oh la meuf elle est même pas <rire> arrivée, elle fait déjà chier <rire> <Non. rire> Toujours un plaisir La meuf euh... c'est... Ah, oh et je vais partir on Ok d'accord Déjà qu qu'on est à 7 sur 6 <rire> sur serveur Ouais j'avoue euh... D'accord Non mais, mais ça non, va mais... je mais... me casse hein Ah euh... j'ai la musique qui revient Ah bah non Non moi je pensais que t'avais modifié le, le truc mais c'est juste rigolo que ça indique 7 sur 6 c'est tout Ah oh, parfait as été invité Je reçois rien Non mais fermez là. Je vais vous tabasser! Comment on joue? Tu veux quand même tout de suite non Ah, Oh, je vais mettre des pizzas! Oh, y'a un truc non de sel! Oui, y'a un truc de sel! Oh, je mais le je mets! Invité. Mais je suis pas invité! Mais je pas invité non plus Mais vous allez la boucler! Je suis en train oh, de faire ses, Balca, de ses paramètres de con! Pas invite-nous! Je vais partir en solo, ça va être un délice! On peut pas jouer solo à ce jeu, qu'est-ce que tu racontes Alors bah, pourquoi j'ai animer un putain de string de golf en solo, parce que putain... <rire> <rire> tu tu m'as déjà vu Il sera avec la seule compagnie... le Vas-y mais... Suce-toi toi-même, Il sera avec la seule compagnie qu'il apprécie hein, s'il est en ça va, hein. <rire> Ah, j'ai reçu ah, un... Merci, merci Maëllira, c'est très gentil. Mais c'est pas bon pour ma santé d'être là avec eux, donc je pense que je vais faire une game et repartir. Mais non, allez... J'ai C'est quand vous voulez que vous acceptez hein. J'ai pas eu d'invite mais, mais si, t'en as eu une, Fly Arrête de mentir, mentir. J'ai eu Palka, mais tu vas la fermer eh, Je vais vous flinguer Je vous jure, je vais vous flinguer Comment on joue, on les joue. <rire> Non mais tu cliques, avec le clic gauche, et tu tires ta souris ensuite tu la que j'étais prête bah c'est bien, Start Mais de match. rien fais celle, je sais pas de quoi tu me remercies. J'ai le menu, j'ai plus le menu. Je Ah pas oui. alors là c'est rigolo. Putain on dirait la mini Mario dans Mario Kart. Oulala, ma souris elle est pas reconnue ouais <rire> Oulala, là là, on aurait, ah, dit... Si bon. on aurait ah. dit que tu jouais mal. <rire> Comment on fait ah. Oh okay. la tristesse. Ah mais c'est dur. Ah oui là c'est dur. Ah j'ai ah, un succès déverrouillé. <rire> First shot, hein, bravo. Oui. Ah oh, bon. un par. <rire> mais, mais je te dis bravo. <rire> <rire> Quoi Charles, pourquoi tu es, es frères, sur le chemin non, ça marche pas là. Bah, le cas, il est méchant, genre. Mais qu'est-ce que tu Quoi Eh, ouais, mais il lag le jeu, non non, non, non, non. Ok. Je suis désolé, mais c'est ta connexion. Ah, dis-le, <rire> dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis-le, dis toi dis le dis le dis le dis Mais dis en train de revenir, c'est toi qui m'as ah, enlevé, de toi. dis parles dis le dis le dis de dis détester dis Charles non Allez suis Mais, Putain, franchement, tu gères mieux la prise en main que beaucoup d'entre nous. Ouais, j'avoue. Et notamment <rire> d'idols, hein. Oh Qu'est-ce J'ai toujours pas compris le problème de la souris, là. Est-ce qu'il faut changer sa Il Faut faire quelque chose Allez, all-in-one, y'a quoi Ok Ah, bah, ah je crois que je vais pas, pousser pas, Fly pas, pas, Pam, pam, pan, pam Les Flyers Pam, pan, pam, pan, pan, le all-in-one Non, non Eh Mais me pousser Abs Ça y est, ça commence Mais attendez, je viens d'arriver Mais. Ils vont se calmer leur race Attendez, attendez Oh, je me lis bébé Armington Oh, il y surprise. a eu de la réussite <rire> mais... Armington Armington Parf... Ah d'accord Non, c'est très que bizarre que Oui, oui, il faut, faut que je s'habitue, c'est ah, très Ah, j'ai fait un pas. No chill, Balka Non, ah, mais c est c est pas tout de suite C'est vraiment pas Balka, je sais pas si t'as mis le sel, c'est vraiment parfait, parce qu'il y que ça fait le mouvement de la salière Oui, j'ai mis le sel, c'est incroyable T'as des fouchis, toi C'est pas si froula du oui. Mais comment vous faites pour euh, pour euh, tuer là genre avec des sushis ou avec Mais tu... du sel et tout. Mais quoi Mais a, il juste, jeu sa balle on va dans les options euh, des... didol c'est vrai qu'il faut mettre la balle dans le trou <rire> genre <rire> pas <rire> comme ça <inaudible> tu <inaudible> vois arrive pas ça en mais Moi j'ai envie de.. T'as pas de souris, tu joues ah. au clavier C'est Je propose qu'on qu fasse des mini-parcours pour Diddles La balle est à côté oh du trou et il a 5 coups pour le mettre. Oh Oh Oh Oh Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, oh dur, ah, je crois Oh c'est dur Oh je t'ai pas, je sors, elle a dégagé Excuse Merci. Ah ben, je me suis dé dégage à Hop Ah ouf bah, Fais pas le malin, t'as fait 10 ça le Kaiser. <rire> <rire> Comment donc... t'as ça, Fred Facile, ce jeu Salut, canard Coucou, canard mmh, Coucou Salut, canard. Salut Salut, canard <coughs> Zéro. <coughs> zéro. De zéro en héros ah, ah, ah Pas assez fort. Oh, pourquoi elle est pas contente, Charles Vous l'avez poussé jusqu'au trou... Bah oui, ah non, non, non on mais c'est quand fait même pas... agressif. si vous m'avez quand même poussé jusqu'au jusqu trou. Oh, J'ai pas ouais. de faire des rebonds sur les gens c'est quand même pas très agréable. Mais pourquoi il va pas Oh Oh Non Oh non Ah oh là, là, là là là là Mais c'est terrible J'ai failli voler une C'est terrible C'était ça <rire> à <l 'Allemagne. rire> Le retour <rire> On revient en base Mais c'est horrible Faut ramper Fouconte Mais je. Je sais pas pourquoi le golf fait ça chez nous en vrai Mais j'avoue, je sais pas ce qu'on a avec l'allemand et le golf. Oh, oh non Oh, non oh monde, euh, moche <rire> Ah non, mais vous êtes tous en train de me spec là Ah non, pas du oui. tout En plus, j'apprends pas moi hein. si, on <rire> aussi, oh, en train on, on, on te spec ouais. totalement ouais. Attendez, tout. attendez, parce que moi je viens d'arriver dans le jeu, je viens seulement de comprendre que la souris c'était chelou le truc de mouvement là. Ouais. Ah, ça Hop là Et, <rire> oui. <rire> <rire> Et oui hein. Et oui Et euh. oui Ah mon dieu Oh, vas-y, je suis avant avant de... <rire> Ah bah, c'est pas, oh, bon pas, pas bien dur hein Voilà. J'aime pas le bruit Merci. que t'as fait. Oh, je suis tombé, tombe. -tombe. Ah, je suis dégoûté, je te déteste. Dinovs tombe. -tombe. tombe, -tombe. <rire> oh, y'a un trou. Oh là là, mais j'espère oh, que je t'es es es es tombé dedans. Mais c'est quoi ce jeu de merde Elle est vraiment folle. Dinovs, il est au début là. Oui, oui, y'a des oh, oui. trous dans la allez, rondeur. Allez, allez, non. Oui, y'en a qu'un seul. Ah bah, oui, mais toujours pas assez fort. Mais oh, pourquoi vous trachez Pourquoi vous trachez Pourquoi ça trash Moi, je trache pas par exemple. Prenez moi. Quand les gens ils me poussent, je fais désolé. Non mais genre... <rire> tellement pas la même, c'est la première ABM sur Hearthstone. C'est faux. C'est faux. Bah sur Hearthstone aussi, il fait désolé. Oh ah, non Ah c'était ah, dommage ça. Flayaya, Qu'est-ce <rire> que tu fais Flayaya Là il est en mission. Mais comment c'est possible <rire> J'ai fait un petit coup, il a fait un gros coup. Ça m'énerve Voilà. Pardon. Mais voilà, t'as réussi. Vas-y, je vais être dernière. Salut Peacemaker. Coucou. Je suis triste là, pourquoi j'ai eu le succès Bienvenue, on, on a un Discord, on est gentil oh, et... <rire> il sera rapide Oh pour mais il, il arrive pendant que je suis en train de gueuler tu vois ah, ah, Il y a un trou, il y a un trou, il y a un trou Oh ah, okay. C'est pas le bon trou, c'était le bon trou oh, C'est pas, pas le bon trou C'est bon le bon trou, c'était le bon trou C'est celui le plus à l'avant... NON Dégage d'Ils Tard C'est C'est dur Fred Watt, il a, il, a, il a déco, il a rajouté. Pourquoi il non. a déco C'est vous, il est ouf, mais Je ne dis pas déco, mais n'importe quoi. Ah si, ce c'est nul, pas. hein. T'étais tout seul là-haut, rien <rire> fait mais oui, parce que je n'avais pas assez de place sur mon bureau pour faire l'élan nécessaire. <rire> oh, ah, mais je je crois... Crois... ah mais moi non plus, il m'aurait poussé Je crois que ma souris mais... ne veut oh, pas Oh bah, là là, Balka bah, je... bah, Mais j'étais... J'avais bah, le truc bah, dans, bah, dans bah, le mur, bah, je voyais pas mon pléthère. Pourquoi tu cries, Balka bah Mais je crie pas Mais il crie tout le temps oui, je crie tout le temps, du coup je crie jamais que moi ah, oh, je suis dernière, <rire> <rire> j'ai testé après Tidal. Bon c'est pas ah ouais, grave. ça c'est un peu la honte hein, ça. Bah ouais, pas ouais. tant que ça vu que c'est ta première je game. Être, euh, je peux pas être top 500 partout, euh, voilà. je peux te dire. Voilà. Oh la mais... beuuh les... <rire> Oh merci <rire> de m'avoir poussé. Excusez-moi. Euh... Mais t'as un problème Fred Ouais. <rire> <rire> je Donc, cherche là, la es... bagarre. Oh Oh Mais oh oh prends pas de mes erreurs Toi non prends pas de mes erreurs. <rire> j'ai fait la même chose pour 4 coups. <rire> Bah, moi c'est mon cinquième là! Ah merde! Oh non! Ah, mais je trouve que ah, t'as encore plus difficile de faire des coups dans du jeu que dans le gorge de son. Mais, mais casse-toi! Pardon! Hein, ah. Pardon? Arrête de t'excuser! Personne ne mais croit! non, mais c'est <rire> <rire> <rire> euh, pas possible ça! Pourquoi non! Tu me sauves, je te tue derrière Pourquoi on joue pas à golf with Your friends C'est beaucoup mieux. Pourquoi on joue pas un vrai jeu de merde <rire> Oh la off -like qui rage. oh, quelle délice pour mes oreilles Je redescends. à tout le bon. je... Foireau, euh, Foireau c'est genre de droite, oui, mais la droite, la vraie. Celle de l'économie véritable. Dégage. Euh, <rire> c'est la traînée, on peut choisir la traînée et on a mis le sel. Oui. J'ai eu très peur de ta phrase. Quoi <rire> non. Allez, c'est parti Il n'y a plus que moi <rire> Mais non, il y a Diddle, ceci, non, non, qui est encore est plus Mais possible, vous êtes hein, tous rentrés dans le trou, là Oui. Oui. Comment vous ah avez Ah bah là, t'as plus de trucs. Ah bah, salut Charles. Et Diddle c'est pareil. reste plus que Diddle, vas-y Diddle Allez, le, tu peux le euh, faire, le, le, le one Le beau table. jeu Allez Trick shot. Regardez Ouais <rire> Ah, il y avait de l'idée, t'aurais remonté sur le coffre, pour ensuite revenir sur le truc, ça aurait pu se faire. Ouais Oh là là Alors, il pas loin. Ouais, s'est moi rattrapé Putain, c'est Mario Kart. Ah, bah le cas, on s'est coincé aussi. On s'est coincé, mais c'est pas grave. Ah, J'espère que ça, ça ramène pas au départ. Ah oh, merde! Non, ça va. Hop là! Moi je suis vraiment. Buddy! Grand. Buddy! Avec l'accent! Quelle angoisse, quelle angoisse, quelle angoisse, mes aïeux, je suis coincé. Quel jeu de con. Non! Tu Fred, tu Fred, tu le Évidemment. Non, ça pas Evidemment, Évidemment, évidemment, évidemment! Bah oh, oui! Oh, oui. Je suis, suis Flaiaia! Évidemment. Vous avez tirer des gens! Enfin! Pour qui m'avez-vous pris? Je suis Hitman! ah oh, oui! Évidemment! Évidemment! Fait... Évidemment! Évidemment! Allez, tiens, dans ton cul! c'est pas dans ça? Bien fait! Bien fait, flayaya, Bien fait! Ah, uh, Flyaya, bah oui, mais évidemment. Ah, quel délice Flyaya, il a des radis qui lui sortent de sa balle. Non, c'est des cœurs, regarde ah, <rire> Non, c'est des radis <rire> <rire> Mais ça de Oh, moi, oh Flyaya pas tu... <rire> Non, t'as des radis. Coucou, c'est des C'est des radis C'est Je suis encore dernière mais je pense qu'il y a moyen de ah. moyenner. Oui, mais c'est la première fois, radis. Oh Oh Je Ah, je suis allé trop loin. Oh non, j'ai pas eu le... Ah, oh yes, all in one, non <rire> presque. Pourquoi <rire> quand je fonce sur quelqu'un parfois ça, ça traverse la personne, je comprends pas. Ah <rire> On va se faire par. Ah quel jeu de con. Ah ah, ah, pas de... ah non. Oh, ben, alors. oh So close. So close. Y a pas de... oh, oh, non non <rire> Dédé non. <rire> J'ai mal. Ah, ah des pellicules sur ta boule Balika. mal. Pardon Non c'est du sel. J'ai pas de pellicule car je me lave les cheveux. <rire> Mais est-ce que c'est ta faim, je ce radis, pas. le sel, <rire> oh, oui, oui, se en train de composer une entrée, là <rire> Oh d'accord C'est compliqué Je vois quoi, ça Ah Intéressant ça, ça, par exemple, c'est typiquement non. pas facile. C'est très ah, bien Ah, que... Ah non, je me suis pris le poteau <rire> <rire> Moi, je pense qu'on pourrait éjecter à Mais pourquoi vous voulez m'éjecter Ouais, on prend l'autre avec ce gros à chaque fois. Mais arrêtez, s'il vous plaît. J'ai mal. Allez, c'est parti. <rire> pas, une de merde. On dirait qu'elle a la forme Boyard. Ça. <rire> Dans l'épisode de Naruto, tu sais pas. Non Ah mon dieu. Qu'est-ce que je fais Ah c'est compliqué. Ah c'est ouais, pas, pas facile. Là hein. présents, <rire> je comprends pas ce qu'on attend de moi là, je sais pas, je comprends pas l'exercice. J'arrête pas de me prendre contre la poutre Non, quoi. il faut taper un peu moins fort. Ouais. <rire> OEB oh, speedrun. Non, mais moins ah, moins fort. Dommage, hein. ah, dommage. Hein. Moins fort Charles, moins fort Charles, bah oui. Euh... Ah oui, Voilà, ça voilà. voilà. Oui, ça Tout en douceur. Ah, non, non Tout Non mais c'est bon, il y a un mur, t'inquiète. <rire> Tout va bien. Voilà. All is well. enfin, bon. Ça va, des <rire> Joli. Le petit rebond. Est-ce que je suis encore dernière ou pas Oui. Probablement. Soit... Euh, oui, euh, mais à là... un point de Diddles. Hein. seulement un point de Diddles. Ah problème. ouais, alors là c'est les trucs à la con. Euh, il y, a pas, cam y a pas caméra volante un truc comme ça Qu'est-ce que tu Qu que que que que fais oh, Non, oh, to au euh, tout play. C'est quoi Dans un v. Cube. Je sais pas où v. je suis. Le jeu il a bugué. J'ai ah, raté le trou. Ah c'est en qwerty quelle horreur. Oh Oui. J'ai envie de vous ouais, donc Le truc est là. Where is the trou C'est bon, ouais. je l'ai trouvé. Oui, j'y suis aussi. Ah, ah je me, me, me blague. Ah non, mais il y a un mur Un mur en trompe-l'œil Un trompe-l'œil Il est un trompe Il a un trompe-l'œil Hé C'est Désolé, Diddles. C'est pas les deux Il y a un mur y a en trompe-l'œil Sa Merci, gueule, frère <rire> De rien <rire> Ah, écoute, pour, pour une fois que c'est pas moi qui fais un accent du sud qui sort de n'importe où. Jeu de cœur Ah, c'est comme ça qu'on fait en trois tapes, le petit birdie. En 3 tapes, mais ça n'existe pas. Mais je pas peux être très tous, mais. Ah, pardon, c'est vrai qu'on a un professionnel du golf avec nous. Mais non, mais on dit juste en 3 coups, c'est toi Les qui vas chercher des mots qui n'existent pas. Mais c'est moi qui m'occupe de la growth de. Oh, qu'est-ce qu qu'ils vont faire Est-ce qu est que, ça que ça le trou passe... est dans le. Oh non, non, non, Il y a pas de caméra volante Si, c'est avec V. Mais le trou, en fait, il est dans le. ok, ça me donne la gerbe, donc je vais vous suivre. Je comprends rien, ça se passe en V. Il faut aller dans le wagon. Je suis tellement chaud là, je suis tellement chaud, je suis tellement chaud. Je vais l'avoir. NON Qui s'est payé pour moi Oh les salopards <rire> Il lui. Allez Il gueule oh, Tu l'as eu Mais oui Du deuxième oh, oh là là là coup, j'ai fait un coup au début pour m'approcher et après j'ai eu du premier coup. Mais mais NON C'est Mais c'est trop, trop simple là. Trop fort Fred, trop fort. T'es beaucoup trop fort. Mais non, c'est juste que c'est trop simple ouais, Mais quatre oh, Mais Non mais arrête de pousser aussi. NON J'adore <rire> vous pousser <à> Armington <rire> C'est quelque chose de très peu... Mais non mais... Mais tu détestes je déteste Mais c'est dur, j'aime pas Ça m'énerve, j'ai l'impression d'être conne Mais t'es Non, ah On s'amuse hein. C'est très très con de con. Moi j'adore. Y'a Trollrace qui dit bon ça y est je craque alors qu'il joue même pas au jeu. Non mais c'est quoi ça Personne joue au mini golf mais Diddles, mais, vrai mais vrai arrête! Arrête d'être mais... petit comme ça! Ah, Effectivement, j'ai pas les de la de je te... Mais non, putain! Vas-y, je suis à mon whist! N'avance pas! Il tue pas. Hitler, ah non! Putain. Alors merci Troll Race Troll pour Troll le Ray sub! Prendre abonnement. Non, mais Et ben c'est mais... ouf! <rire> voilà, c'est bon, j'ai plus de coups! Adieu! C'était pour ça qu'il craquait Race, c'était pas à cause de notre jeu! Oh Trollrace! Oh là là. C'est beau! C'est pur! On ne te mérite pas. NON Oh yes Triple boogie C'est mon dernier coup, c'est mon dernier coup Combien de subs pour le sub-goal alors... Euh, non mais c'est bon là, j'abandonne. C'est quoi le sub-goal On en est à 8 Je suis énervée, là. Merci à tout le monde pour le soutien. C'est quoi le sub-goal C'est à 10, j'enlève vraiment la musique. Non, c'est en fait, je l'ai déjà enlevé. Là, faut plus aller dans les wagons là. Non, bon. Ah, ah zut, ah, zut ah, je me suis fait cock bloc par un wagon. T'es par un wagon Ok, ravisse, merci. C'est où le drapeau Ah yes où, drapeau Ah Armington, on est trop fait. Les textures des rails sont intéressantes. <rire> Pourquoi je vois pas Il est à gauche. Mais quelle horreur ce jeu Armington, c'est quand tu veux. Je sais même pas où je suis. Je pousse de partout alors que j'arrive déjà pas à jouer toute seule. Allez, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, te plaît pas. Mais je ah, suis ah, en haut, je suis au dessus, je suis sur la toiture. Je suis encore au point de départ parce qu'elle est putain de que J'arrive, attends. Ah mais il y a Dédé aussi. Salut Dédé. Je comprends ah, ben, rien. <rire> Mais j'ai refait la même chose. Quoi D'accord, mais je vois comment ça se passe. Attends, tombe, dedans, tombe dedans, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu es tout au fond. Mais je trouve ça pire en fait quand tu comprends, tu vois, et que t'arrives quand même pas. à Oui parce que tu te sens idiot. En, ah. en, en beau... en beau, beau, beau <rire> arrive. Non, le trou. toute bon, c'est bien. Oh. Attention, j'arrive en <rire> directé au ski Attention En directé au ski, attention <rire> Mais t'es neige Eh, pas <rire> ah. <super> deny. <rire> par... Je me à 12 coups Allez, allez. J'y arrive pas, oh, voilà, mais c'est pour ça que je voulais Mendo. pas finir Alors, par contre, moi je capte pas où est le drapeau euh, maintenant. Allez, mais en fait, il faut aller fait, tout droit devant, tu une étape, puis en fait. re tout droit mais devant. enfer Allez. J'ai raté oh, un truc. Oh, oh, en fait. mais... Mais, mais regarde sur ta des... gauche. <rire> mais vous avez besoin de ça, vous savez, juste le fait que vous bonjour. Votre simple présence vaut tout l'argent du monde. Putain, Samson, je vais me barrer. On veut. Tout mmh. l'argent du monde, pour aujourd'hui mmh. Un pour demain. Mais vous tienne la main. Oui, hein. Mais on a fait la suite. Cuisine au micro. Quoi bah le c'est vraiment un bourrin. Hein. <rire> ah non, c'était mon dernier coup, fais oh, chier. Oh, je suis en train de remonter. Bon, je suis en trop... premier. Non mais, mais j'en ai marre, c'est Cristal ne te, ne te ruine pas pour, pour Ah moi. non mais là on arrive sur les maps à la cour. Ah non mais moi c'est mes préférées, elles sont courtes. C'était pas une map à la cour. Alors elles sont courtes. Euh... Ah si si, mais ça va oui, vous allez voir les pirates, euh, un gros moment de joie. Ah mais t'avais essayé jouer avant. Non pas du tout. Mais j'avais vu un. Non. Ah mais c'est incurvé. C'est grave incurvé. <rire> mais ça incurvé de ouf. C'est bon. Le bogey. Non j'ai retombé. Non sérieux c'est quoi cette merde Non en vrai ça en vrai ça se fait en trois coups faciles. C'est juste qu'on a paniqué. Ouais on s'en. Alors Charles, oh, oh, oh, sur, sur, sur. Charles, il y a oh. Trollres qui a dit, tu oh. vas te barrer le soir où je sub Mais je suis une merde, Trollres. <rire> Mais pas... c'est pas grave, non. Mais Mais on non, est tailleur, parce du... que je Vous, vous entends rigoler, des connards. Mais, <rire> non. Mais <rire> non, je vous entends être des <rire> connards. Ah <rire> oh, merci beaucoup, Crystal, c'est très gentil. Oh. <rire> Si tu veux, on a un Discord comme euh, oh là Charles là là. Euh, le dit constamment. Oui, en plus, on a des chats non mixtes entre meufs et tout. Parce que j'ai cru comprendre que t'étais une meuf, alors viens, on est cool. Et, non, mais ça me saoule là, je vais, je vais péter un câble. Attends, tiens. <rire> non, plus. mais c'est ça, j'ai plus que 10 coups J'ai plus que de 2 coups, je de de suis à 10. Mais ça t'en fait pas perdre. Et non, ça t'en fait avant, pas, pas perdre, ça, ça, euh, ça va être facile, mais c'est pas facile. Mais <rire> je, je comprends pas. Là, il, fort. il faut vraiment pas mettre très fort. Hein. Mais oui, mais c'est ce que je veux. <rire> Mais je peux mis de la merde lui, on redescend après. Mais oui, mais il faut pas mettre trop fort. Eh bah en fait, voilà, j'ai plus de... 104. <rire> <rire> voilà, typiquement les maps de merde, vous allez voir. Il faut faire. Merci Maët, tu trop gentil. Faut... Non mais sérieusement, il faut aller... Le désespoir dans la voix de Florian ne me rassure pas. Derrière la, la bûche, il faut aller dedans. <rire> non, il faut aller dedans. Je comprends pas ce qui se passe là. Oh Armington j'ai pas fait exprès. J'étais là, j'étais oh, gentil, tu me... Oh, j'ai réussi Oh, Balkan, à d'autres. Mais quoi Mais j'ai décoincé DD à l'instant parce que je suis gentil. Oh oui, oui Oh, ta gueule, Balkan. Ah. Tellement pas exprès, mais arrête, on s'est ah, tous au fond, t'es Tiens, regarde, je me mets devant toi. Oh, ça oh, Quel jeu de l'enfer. Oh, trop court. Oh, trop fort. Ça marche pas. <rire> oh, oh. t'es sur une autre map. Oh, c'est déverrouillé shooting star. Oh, ouais, ça a l'air. Ouais. Ouais. C'est que t'as frappé sans coup. Ah coucou Dédé. Ah Non pas celui-là <rire> C'était quoi cette voix C'était le grand schtrouf <rire> Oh non, non mais pas celui-là euh, résoudre l'énigme <rire> Alors c'est pas le grand schtrouf ça Mais oui ça c'est euh, le mec de ça. Mais ça va ah, penser ah, à ça pas au grand schtrouf Merci Troll race, oui, c'est ce que j'essaie de me dire. J'ai beaucoup de Mais bien sûr, fait c'est Alors, non, non, ça, non mais vous mais En fait, il y a pas qu'au golf que Balka c'est le pire. Vous, pa vous m'avez pas vu sur Hearthstone. Ouais, Char Charles peut témoigner. Je suis J'ai vu un seul match de toi sur Hearthstone euh, sur YouTube et j'ai fait plus jamais. <rire> <rire> non, mais t'as pas vu ah le bout. Genre, ça devait être la première fois que tu jouais cette classe. Non, mais t'as pas vu ah Genre, non, le bout en fait, j'ai pas eu de chance. Oh, par. Par. Charles. Genre ça fait 3 ans, ça fait trois ans que j'ai pas joué à Hearthstone, je savais que tu faisais de la merde. Mais je te pousse parce que tu devais pas être là, c'est tout. Non Ah Tu m'as sauvé Didier. Je sais. Merci bien. Tu vas rattraper du coup je Ah c'est bon, Charles et Ah nice mon score. J'aime beaucoup. Oh là, je me suis fait rattraper. Ah non, mais je suis en train de faire l'ascension sociale là. L'ascension sociale. <rire> mais quoi, oh. mais casse-toi! Mais les beaux avec les flammes là! Casse-toi! Aller... Le skater boy! Ah, c'est de la, ah la, la. la. Comment ça marche? Non, il faut Alors, aller, aller, aller trouver le bon trou. Est-ce qu'il bon, faut se faire le trou? C'est ce que je viens de dire. Oh. Et. Oh presque! Non, le ah, bah c'était. Une... Ouais, euh, ce coucou Dédé! <rire> J'attends <rire> que vous veniez ça me taper! A dit... Ah merde, y'a plusieurs trous en fait! Bonjour Charles! Tant que vous veniez me taper, je suis à côté mais du. Laisse-moi tranquille, Fayaya. Je vais rien faire, je m'en fous. Oh mais on tombe ici. Que mais oui, on là tombe. Ah, c'est quoi cette merde pousser. Mais c'est pas oh, que des bons trous, hein. C'est pas simple de pousser Donc la vie c'est de la merde, c'est ce que tu essaies de me dire. Ah, ah, mais... fais... Armington, il est bien ton trou, ou pas Bah non, c'est le trou qu'il faut prendre, s'il qu'il faut prendre. Non, c'est pas le bon trou, ça. C'est c'est lequel le bon trou Mais il est où le drapeau déjà Appuyez sur V et regardez s'il vous plaît. Mais ouais mais non ça fait ah, gère, la caméra. Ouais c'est ah, bah, le trou euh... non c'est pas lui. C'est ah, celui-là. C'est le trou du milieu. Ouais c'est celui-là ouais. Non non c'est. <rire> avant ce trou, là. Non c'est celui ah, de gauche. Quoi de gauche. Ah, de gauche. Derrière, derrière toi à droite au sud-est de toi. C'est <rire> un gros trou dans un mur Non non en fait, non non euh, alors au sol. Au sol. En fait c'est en face du mur voilà. Ça c'est pas lui c'était l'autre c'était l'autre en fait. Je dis que c'est celui Mais de gauche. Voilà. Ah oui, Pourquoi ah, vous ne me croyez pas quand je dis que c'est celui de gauche Et là, il te restera peut eh je... un tap pour euh, ne Mais pas rater. Mais... C est... C est... C est... Voilà, on se moque des mots où j'ai l'accent ah. qui ressort. Moi, je suis désolé je dis que Lyon, ça vaut pas mieux que Paris, hein, finalement. Pourquoi <rire> Qu'est-ce que tu veux Je j'ai dit gauche et j'entends des co gauche. Je <rire> <On> se demande que Ah oui, voilà. Alors là, par exemple, je... Ah non, ça va être horrible. Ah non. Ah si. Oh non, non ça va non. aller. Il oh, y, y, a plus. y a encore un petit wagon. Est-ce qu'il bouge, est est qu bouge oh, mon oui, Alors qu'on est, tous... qu est tous sur le même chemin avec les collisions. Je vois pas ce qu'il peut. Euh... Ah Oh J'ai pas gagné. Ah voilà, je suis dépendant de vous. Je suis ah, Barrez-vous. Oh C'est oh. que ça encore. Non, j'y étais Fred Fred Mais mec, c'est toi qui Mec, c'est toi qui as tiré après, c'est Mais je savais pas que t'étais là! Bah, je t'avais pas ta vu. gueule alors! T'as <rire> fait une possibilité, <rire> tu vois! Bordel! <rire> Plus fort! <rire> mais ah, non, mais Flyaya, il réapparaît à chaque fois! À ...jouer. <rire> ok, ok, non, mais c'est bon, je vais essayer de me calmer. Mais non, mais après, quand c'est pas Flyaya, c'est Charles qui apparaît devant moi. <rire> <Laisse> toi <rire> Mais t'inquiète pas, moi je suis pas, pas, pas une menace. Je moi. ne peux ouais. pas jouer. Je vais pleurer, je vous jure, je vais me mettre à pleurer, j'en peux plus. Courage, Dédé. Je ne peux pas pleurer enfin. J'arrive à bien viser, mais je mets trop de puissance. Allez, c'est bon, je l'ai mis, le birdie. Mais ferme-là Oh non, non, non, non, non, le es Oh avec tu gagner, Oh merci pour l'abonnement Oh S -s -soit CC, tu m'as porté chance avec ton abonnement et j'ai mis la balle dans le wagonnet. Pile à ce moment-là, oh, merci à toi. Merci rate le là. Médium, là. Le storytelling. Non, merci. Aussi, merci SoatCC en tout cas. Ah, ah, ah, oh Je lis le commentaire de Troll Rice au moment où ça fait exactement les bruits Oui, c'est vrai que c'est correspondant. Oh là là c'est quoi, ouais quoi ces -ce... bruits C'est <rire> quoi ces bruits Est-ce que ça vous est pouvez... <rire> Est-ce que vous pouvez mieux jouer, s'il vous plaît Jouez mieux s'il vous plaît. J'y arrive pas. Ah, ça, ça <rire> oh, succès déverrouillé, time's up D'accord. Ah bah voilà <rire> <rire> Oh, je suis 3ème! 30... Oh, je suis 3ème! Oh, oh, et j'ai gagné! <rire> et j'ai gagné! 100 putain de 38! Oh là là! Non, mais y'a deux... a clairement deux groupes et Charles, t'as fait as fait pile deux fois plus de coups que moi! Ah non, pardon! Non, non, il en manque 10. Pardon, non, mais, mais frère, tu me fais la gueule là, mais je suis. Je suis pas bien là, j'ai envie de te taper! <rire> mais faut pas! <rire> <rire> <rire> Bye, <rire> canard. <rire> Bye canard! Bye <rire> canard, bonne nuit! Je joue à Zelda et je suis F -f -f faudrait... Faudrait que je fume 4 capes à la suite, là <rire> ah En même temps En même temps oh Oui, en même temps, évidemment J'en ai marre Non, mais ce jeu, il est pas fait pour moi Je sais pas pourquoi je l'ai acheté... Ah non Je l'ai pas acheté Mais non, ah c'est bon Moi bon, bon. bon, non plus, Ah, j'ai débloqué un sombrero Il était gratuit Mais non, non bah, ah. bon. oh, je... oh non, j'ai ah, eu un casque de J'ai un chapeau melon <rire> J'ai un chapeau de cobaye Un chapeau Moi mélo. aussi, je veux méditer, comment je vais Ah, mon dieu ah non, ouais. c'est pas comme ça. Je veux une émote, Badka Alors, euh, ça va arriver peut-être un jour. Mais quand voilà. est-ce que je peux me... Enfin, c'est où, là, que je me mets des petits... Options. Alors, Options. tu vas dans Option Ball Customization. <rire> Ferme-la, toi. Bah, je peux pas y aller. <rire> Hats. peut-être trop nul encore. Non, le bouton rouge, tu cliques sur le bouton rouge. Mais je suis dessus, <rire> là, je clique dessus. Ball Customization <rire> Oui. Il y a un ça bouton à rouge là. à côté. C'est un bouton blanc. Oh, blanc, parce ouf. que ah, c'est bah ta, ta couleur blanche. Okay, voilà. C'est où Ball Customization la Option. option. C'est genre Et la suite, quat un carré. quatrième truc. C'est un carré. Moi j'ai Leaderboard. Oh, ah putain, non, je, option. Euh... je vais en refaire une juste parce ah, que yes. customiser là. Oh là là, merci pour le sub, Fessel 4. Mais décidément, c'est la, la, soirée. Merci. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous Faut pas faire ça. Vous êtes gentil. Non mais oui, faut pas arrêter d'être gentil. Un rail. Un on a un on tournoi hors de... qui va arriver donc c'est très bien mais Merci beaucoup Fessel Il me faut un nouveau PC donc <rire> <rire> On est à 10 plus de musique ouais, on, est non, mais... 10, ouais, est... on est à 10 ça y est Ouais on est à 10 ce soir donc merci tout le monde Je sais oh pas pourquoi vous avez fait ça Elle mais. Elle est merci. trop bien ma balle